On se retrouve aujourd'hui pour visiter la ville d'Elbaste, une ville portuaire, et on commence devant l'Auberge du bout du monde qui est un peu la base, euh, la base secrète de la Old School euh, rôliste francophone, qui est une des auberges de la ville, mais qui peut aussi servir à HRP, c'est-à-dire hors roleplay. Euh, pour la communauté rôliste, puisqu'ici, au sous-sol, vous avez accès à une exposition sur les premières décennies du jeu de rôle en France. Donc, on se retrouve pour visiter euh, la ville, puisque j'ai décidé de la mettre à disposition des meneurs de jeu qui jouent en distanciel, et de leur permettre d'utiliser les battle maps, c'est-à-dire les plans de sol qui servent à jouer sur les BTT virtuels. Un peu top. Puisque c'est une ville clé en main avec différents accès. Donc Ici par exemple, vous avez accès dans une auberge. On est sur... Là, on vient d'être sur un plan isométrique mais la plupart des plans donc, sont en 2D projetés comme on vu. Donc ici on est dans le palais de la on repasse sur un autre type d'affichage